Bonjour. Merci pour vos beaux cadeaux. Quand on ne parle de bataille spirituelle. Je vais remercier les gens qui m'ont donné des cadeaux. Je remarque que beaucoup d'entre vous, vous voulez qu'ils boivent. C'est bien, hein? bon. Il y en a une qui m'a donné ça. Du cognac. Merci. Une autre m'a apporté ça. Elle s'appelle. Singleton. Elle dit qu'elle a vu ça, la pensée à à simpleton. Merci. Et une reine qui m'a apporté ça. Merci beaucoup, la reine Ono. Elle m'a apporté du sheridan. Aïe, aïe, aïe. Donc, merci. Vous connaissez l'éternel. Monsieur B. C'est aussi notre reine qui m'a apporté ça. Donc, vous voulez que je saoule mm -hmm. Vous voulez que je grossisse aussi Donc, merci pour les chocolats. J'en ai tellement dans mon, dans mon bureau. <coughs> Chaque fois que les gens viennent d'Europe, je ne sais pas pourquoi ils pensent toujours au chocolat. Merci beaucoup. Il m'apporte aussi des trucs de make-up. Donc merci à la reine. Elle m'a apporté du JTMTD. Ou j'allais voir Donc Je vous promets. Tu veux boire ça avec moi, Malène Tu veux se avec moi? Hein? Quand moi je là, c'est grave. Ah, le Sheridan est bon. Hein? Je vais goûter ça qu'on vous Voilà, les, les make-up, alors c'est grave. Je vais dégager les... Comment on dit toujours, quand tu, tu sèmes dans la vie des gens, c'est bien. Donc, apparemment, mes lèvres sont trop sèches pendant le direct parce que... Ok, ça, ça, ça, ça. Merci beaucoup, la reine Honorine, que ton travail que j'ai fait sur toi-là marche. Que ton travail marche. Mm -hmm. <tousse> Tout démon qui s'est sur toi des enfants, ton mari, là. Les détrônes. Comme tu as pensé à moi pour m'apporter ces choses ici. Bon, oh, j'ai avoué une montre. Je vous assure, elle, elle a mon gâteau au téléphone. Elle dit que c'est le téléphone pour mon enfant. J'ai même mis ça où? Elle m'a apporté un petit téléphone. Elle dit qu'elle a vu ma fille dans le direct un jour. Et euh, que mon enfant lui plaît. Il faut que <rire> je vous dise. Ah. Donc merci vraiment. Merci. Il euh, y a aussi une reine, euh, Sylviane. Merci. On lui dit whisky. Je n'ai pas vos noms de famille, hein? À moins que vos, vos, vos, vos, vos déceptiques. ne connaissent vos noms. Vos prénoms comme ça là, comme ça là. Donc. Merci pour l'huile que vous m'avez apportée. Merci. Vous êtes les buveurs. Vous voilà déjà qu'on va faire la fête avec toi. Wow. Wow. Hmm. wow. Je suis à Doha Laissez-moi, j'ai une joie d'abord, mon Doha même une journée. Vous connaissez. À midi, je vois les gens ici là. Oups, pardon. Donc, on va recommencer. On va sonner la cloche. Hmm. Demain, la présence de nos ancêtres. Ah. Il nous assiste. parlons ici, qu'il guide, qu'aucun mauvais esprit ne se perde dans ce direct qui ne tombe pas ici par hasard et commence, qu'aucune étoile ne soit volée dans cette vidéo. Cherche quelque chose. Comme mon bureau est loin au fond et que les gens là sont là-bas là -bas, du haut, est-ce qu'ils vont m'entendre? Amen, coulo C'est pas n'importe qui qui me rencontre, donc je n'ai même pas besoin de pleurer. Et les gens qui me rencontrent comme ça, la pourri Tu as compris, Amen. Pardon, donnez-moi de l'encens. Moi, entendu. De l'encens. À brûler. Bon, j'ai des messages pour certains d'entre vous. C'est pour ça que je dois absolument mettre l'atmosphère. Dentiste des hôpitaux, tu trouves comment tu trouves de mes dents? Eh, monsieur le dentiste, tu as apprécié mes lèvres, comment je trouve mes dents? Beaucoup d'entre vous, vous subissez beaucoup de pression. Beaucoup de pression spirituelle, et ce n'est même pas de votre faute. Vous devez comprendre dans quoi. Vous vous trouvez actuellement. Vous êtes dans une bataille spirituelle. Entre. Entre. Pourquoi vous prenez le nouveau? Regarde là-bas. là c'est là, le nom là si c'est... Si, il y en a encore. Oui, oui. Oh, Donne-moi un là-bas. Merci. Marlène, je dis que tu vas me conseiller les embouteillages. Je serai sur la moto, tu vas dans la voiture. Je vais passer. Oui, oui, j'ai les aliments, merci. Aurore Victoire, quand vous avez besoin de prière, vous devez savoir ce que vous demandez pour la prière. Tu veux quoi? Nien bémalé, je serai sur la moto, je vais passer que fion. tu seras dans la voiture, dans l'embouteillage, assise là, à la tête Tu Ce que les embouteillages de droit. là, quand ça commence, on ne veut pas savoir qui est sur la moto, non, on s'en fout. J'enlève tout mauvais esprit dans ce direct. J'enlève tout blocage dont vous avez été victime. Je chasse toute mauvaise onde. Je mmh. <coughs> demande la restauration de votre âme. Que vous soyez ancré. Que toute personne ou toute chose qui a essayé de vous déstabiliser, de vous déraciner, soit abattue, soit détruite de votre vie à cet instant. Tout en deux ils ont prononcé votre nom. Ils ont fait des incantations. Ils ont attaché un talisman pour parler contre vous. Nous annulons le travail qu'ils ont fait sur vous, au nom de Jésus. Toute personne qui a bloqué vos pouvoirs, qui connaissait votre force de frappe et qui vous a exploité, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes intouchable pour ces personnes. Toute personne qui avait un, un fil manipulateur sur vous. Vous savez qu'il y a des gens qui font des incantations, ils disent que tu vas toujours écouter leur voix. Et quand ils parlent, c'est toi que tu dois écouter. Si tu vas toujours faire ce qu'eux ils disent. Je viens aussi contre toute faiblesse spirituelle. Vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à prier. Votre bouche n'arrive même pas à sourire. Je ne sais pas pourquoi, mais le mois de juin, ça va être astral, mais il y a beaucoup d'attaques. Et ces attaques mentales, ce n'est pas que physiquement, genre, tu as éloigner tout le monde autour de toi, tu, tu contrôles, tu maîtrises. Maintenant, ça vient de l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des personnes, euh, on me dit que c'est karmique aussi. Il y a des, votre ADN est en train de purger. C'est un mauvais sort. Ou certains effets du karma de vos, de vos vies précédentes. Et votre image aussi est ternie Vous ne vous entretenez plus, vous vous négligez. Il y a des flèches qu'on lance comme ça. Chaque fois que tu as l'argent, tu prévois d'acheter quelque chose. L'argent a un problème, ça pue ça. Tu as un souci avec ça. Et tu te négliges. Il y a aussi l'image de vous qui est éternie. Donc l'image que tu as de toi. Tu te tu te, tu te, te méprises, tu te minimises, tu te négliges. Quand on parle même bien, bien de toi, tu dis, ah, il y a même quoi sur moi. pardon. Ça va faire que certains d'entre vous, vous avez même vous penser à repartir vers vos ex. Vous pensez à repartir vers le vomi que vous avez craché. Genre, il y a des relations que ça t'a pris du temps pour sortir de là totalement. Et tout voilà, aujourd'hui, tu reconsidères partir encore là-bas. Donc je viens vous fortifier. Je fortifie votre esprit. Prenez votre doigt ici, là, vous mettez là. J'utilise votre doigt comme point de contact pour annuler toute attaque sur vous. Je restaure vos idées. Je restaure votre force. Je remets votre vision dans vous. Je remets votre vision. nom de Jésus. Il y en a aussi vos dons, vos dons. Vous avez des dons spirituels qui vont s'activer. En fait, le fait que vous avez, c'est maintenant que vous avez commencé le travail spirituel, que vous avez tous les, les problèmes ou la, l'adversité. C'est aussi parce que, euh, Caroline, tu n'es pas la seule qui a des problèmes ici. Tu as compris. Euh, il y a beaucoup de vos dons qui sont en train d'être restaurés. Certains d'entre vous, vous êtes nés, vous avez toujours su qu'il y a quelque chose en vous. Et... Depuis un mois, tu commences à m'écouter. Tu commences à faire le travail euh, spirituel. Tu te laves avec le sel. Tu achètes les kits. Tu fais. Et comme tu as commencé ça, tu es en train d'activer tes pouvoirs. Oui, Noël, c'est ça. Tu es en train d'activer tes pouvoirs. Et quand tes pouvoirs sont en train de, on appelle ça là euh, une sorte d'upgrade. Euh, tu vois quand tu prends le téléphone tu utilises après 3 ans 4 ans c'est vieux tu pas où tu pas on te donne un nouveau téléphone on prend l'ancien Elle s'appelle en anglais on fait on fait upgrade donc de vous train de faire l'upgrade votre pouvoir spirituel est en train d'augmenter certains vous allez carrément sentir comme votre pouvoir en fait qui est caché à l'intérieur de vous, était dormant. C'était dormant. Et c'est en train de se réveiller. Des dons de, de, de, de, de prémonitoire, les rêves la nuit, même l'interprétation des rêves. Même le pouvoir de la parole, il y en a parmi vous. Il suffisait seulement de dire quelque chose. Si tu maudis quelqu'un comme ça, la personne va avoir un problème dans les, dans, les, dans les quelques jours. Ou bien si tu parles sur la vie de quelqu'un, ce que tu as dit se réalise. Donc vos pouvoirs sont en train de revenir. Certains sont en train de recevoir la direction. Tu as peut-être commencé un business. Quand tu commençais, tu avais la foi. Tu savais que ouais, je fais comme ça. Et depuis quelque temps, tu es confuse Ou tu es confus. Ça ne donne plus comme tu pensais que ça allait donner. Et tu es en train de penser à faire ma et à tout laisser. Mettez vos deux, deux mains sur le... Vos deux doigts sur les yeux. J'active votre don de vision. Je restaure vos yeux. Je déclare que tout ce qui vous a été volé comme pouvoir vous est restauré. Tout projet que Dieu vous a montré au départ, je le remets dans votre esprit. On attaque beaucoup votre vision, hein. parce qu'on sait que si tu ne vois pas, tu ne fais pas, tu ne pars pas, tu ne, tu ne, la vision provoque tout. La vision provoque l'action, la vision provoque euh, la, la puissance, la vision provoque. Tu peux avoir la puissance tant qu'on ne te dit pas que tu as la puissance. Ça, que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Et là où il n'y a pas de vision, mais on peut euh, Where there's no vision. Euh, là où tu n'as pas de vision, je sais pas ce que la Bible dit par rapport à ça. Voilà, là où il n'y a pas de vision, mon peuple aura de la restriction. Donc, si tu n'as pas la vision, tu seras restreint. Et c'est ce qui se passe avec vous. Moi, je travaille seulement avec l'esprit subtil et. De toute façon, le travail, ce n'est pas un truc que tu vas voir, tu vas dire waouh, c'est comme ça là, non. C'est subtil, c'est très fin. Et tu ne fais pas attention, tu ne peux même pas te rendre compte. Vérifiez beaucoup votre atmosphère. Achetez les encens. Achetez les encens. Dès que vous vous réveillez, certains d'entre vous, c'est un ex. Un ex. Vous a fait beaucoup de mal. Et... Ces paroles vous ont beaucoup découragé. Aigle, ça veut dire que tu dois aller au village. non? Donc cette personne t'a beaucoup... Ces paroles, en fait, cet texte-là était comme un envoyé du diable dans ta vie. Parce qu'il est venu, il t'a écrasé avec ses paroles. Et la façon dont il t'a traité, quelle est partie, c'est comme si il y un grand trou dans toi. Le Seigneur est en train de fermer l'attaque, parce que je vous dis bien, certains de vos ex ce sont des attaques spirituelles. Il y a des personnes qui sont envoyées dans votre vie, vous détruire. Que le plan de la personne, quand il venait, les gens qui l'ont envoyé, c'était pour te détruire. Donc, tu es en train d'être délivré de... de Parce que tu avais les attaches d'âme avec l'homme là. Je suis sais pas, la, la femme là. Tu es en train d'être délivré de cette attache. Une attache d'âme, c'est quelque chose qui fait que tu restes, tu fais n'importe comment, tu penses voir la personne. Peut-être ton téléphone, un signe qui va te rappeler. Oui, il y a une heure que quand tu regardes l'heure, là ça te rappelle la personne. Ou bien il y a. Tu te débarrasses même de tout, hein, mais ça reste tout dans ton esprit. C'est bizarre. Écoutez, les attaques spirituelles sont réelles. Hein. Les attaques spirituelles, pas la blague. Je vous ai fait le post hier. vachement ça m'a trop choqué l'histoire de la dame là. Elle me parle, ça fait peut-être euh, trois semaines. Elle me voulait faire la formation de coach. Et d'ailleurs, dans la formation, elle me dit... Elle fait d'abord son lavage. Recevez votre guérison. Il y a des gens qui, parmi vous, en guéri. vous entrez guéris. Vous entrez guéris. Tu vois, Juliette, tu as beaucoup de choses que tu vas apprendre. Tu as commencé le kit de fondation, là. On parle... Elle dit que je ne sais pas pourquoi je sens que je suis bloquée. Toutes mes choses, elle me montre les choses qu'elle a commencé à faire. Elle que, mais elle dit Moi, voilà, regarde, je ne, je ne sais pas. Avant-hier, on parle. Donc, hier, j'étais en chemin pour. Euh, parce que hier, j'ai beaucoup voyagé. Depuis deux jours, j'ai fait trop de longs voyages. Donc, on, a, on était dans une ville. On a fait environ 10 heures de route. Le premier, on a fait 12 heures de route. Le deuxième, on a fait 10 heures de route. Donc, on est dans une des villes, quand tu voyages, tu fais longue distance, quand tu arrives dans une ville, tu as le réseau. Donc, je prends le réseau, donc, je l'appelle. Elle me dit qu'après, tu as fait le lavage, j'ai vu. Bon, j'ai toujours su que mon mari me bloque, parce que lui, quand il dit A, il dit B, quand il dit O, il dit V, quand il dit, on ne s'entend jamais sur quelque chose. l'autre jour, quand je... je elle dit qu'elle sait ce qu'elle faisait, elle a touché son porte-monnaie. Un, truc, un talisman, quelque chose emballé comme ça, là, il est tombé. donc ça tombe. C'est ton mari, non êtes dans la même maison, non Elle prend. Mais c'est quoi ça Elle détache, elle détache, elle détache. Ceux qui sont à partis chez les... Chez les... Euh, les marabouts qui sont d'origine musulmane, là. Tu sais que eux, là, ils ne blaguent pas. Tu viens de mal, le bien, ils te donnent le bien. Tu demandes le mal, ils te donnent le mal. Donc... Je ne vais pas dire qu'ils sont tous comme ça. Donc je parle de parce qu'il y a une façon, non, ils, ont, ils ont une façon d'écrire. Et la dame en question, elle n'est pas euh, chrétienne, elle est euh, musulmane. Donc elle, elle, elle ne comprend pas ce qui est écrit dessus. Elle filme donc, elle envoie ça à son oncle. Pour qu'il cherche la signification. Il demande que, qui a écrit ça. Que tu as vu ça où Après avoir pris la traduction, il demande. Tu as vu le tout là où Tu as pris où elle dit pourquoi elle dit Il dit qu'il y a ton nom sur le papier. On a dit que tu ne vas jamais, que tout ce que tu fais ne va pas marcher. Quand elle pense à ça, ça me, ça me donne... Psst. Votre intuition ne vous ment pas. Hein? Souvent, tu restes avec un homme comme ça. Là. Tu, parfois, il se comporte, tu sais comme si c'est le démon. Apprends le non, c'est un mari, non hein? Son nom qu'on lui dit que la, le truc le, là, le, le papier là, on a mis ton nom. On a dit que tout ce que tu fais, tu vas commencer, tu vas pas finir. Tu vas commencer. Donc toutes tes choses ne vont jamais marcher. Je lui ai dit, que, mamie, c'est le, le Seigneur qui a même permis que tu vois. Comme ça, tu vas savoir que tu n'es pas folle. C'était parmi vous, vous avez des dons spirituels très avancés. Parfois, tu dors, tu rêves. La nuit, le Saint-Esprit te montre. Entre. Donc c'est la montagne où vous allez manger. Je dis simplement un de mes plats, je de vos ici. Merci. Bon, on ramène la ici. On coupe juste un peu. Je voilà, merci. Je veux, je veux du thé Je veux faire ça Je bon. vais faire chauffe pas. D'accord. Bien l'eau, si tu mets l'eau, l'autre. Donc quoi Ah, je vous apporte. Oui, oui, tu apportes avec la tasse je vais faire ça ici, alors. Je vous dis que quand je suis restée comme ça, là, j'ai... Et deux semaines avant ça, quand je parlais avec la femme, elle me disait qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle est bloquée. Pour avoir les bains, le bain c'est 50 euros. Si je ne sais pas dans quel pays je te trouve. Tu trouves en France, ça fait 33 000. Envoyez-moi 33 800. Vous m'envoyez pour votre coût de 30 000. Rubles. 33 800. Voilà. avoir mes frères de retrait. Il y en a parmi vos personnes qui sont proches de vous, c'était la jalousie. Il y en a qui sont même manipulés par d'autres entités qui sont contre vous depuis longtemps. Il y en a que c'est leur belle famille. Pardon, c'est votre belle famille qui influence, bien sûr, votre femme peut-être. Et la femme parfaite te fait du mal. Il y en a, c'est... Euh... Il y a aussi une autre, non, j'ai fait le lavage l'autre jour. Ah, merci Yann, Yann Farid. Merci pour les proverbes. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc Il y en a parmi vous-même. Il euh... y a une dame l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle a fait, elle est venue faire le bain des pieds ici. On a fait les bains, le bain pour entrer dans le mois de juin. Elle a fait. Elle rentre chez elle. Et quand on a fait le bain, j'ai donné les prescriptions. J'ai dit que quand vous allez rentrer chez vous, bon pour ceux qui se sentaient conduits de le faire, hein, et elle se sentie conduites, donc quand vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre euh, l'eau. Vous allez bénir l'eau. Vous allez mettre au centre de la, du salon et de chaque pièce de votre maison. Elle dit à ses enfants que moi, je vais faire ça aujourd'hui. Elle vient de faire son bain. Au... Elle avait fait son bain à maquette. Elle rentre donc chez elle. Elle dit qu'elle va faire l'autre aussi. Elle verse l'eau au centre du... de, de, de son salon. Elle lit le son 35-91. Je suis à Les bains se font à distance. Donc, tu envoies seulement ta photo. On fait ça à distance. Tu n'as pas besoin de venir ici. Elle se pâler. Elle va se coucher, elle dort. Le matin, elle se réveille à 5 h elle dit qu'il avait un client. Vous savez que quand tu fais tant de travail à ton compte, il n'y a, a pas d'eux. Elle dit qu'il avait un client. Elle se réveille donc le matin, après elle se rendort. Quand elle dort à 5 h 30 Elle voit comment ses enfants sont en train de vouloir nettoyer le salon. Elle dit que non, laissez c'est moi qui vais nettoyer ma maison aujourd'hui. Elle lève et balaye, balaye. Pendant qu'elle train de balayer, elle voit les, les chaises du village dans, sa, dans son salon. Elle dit, mais ça, ça fait quoi ici? Dès qu'elle touche le premier, comme ça, là, elle voit ça, un animal. Ça, c'est en un animal. L'animal, fuit, il sort. Dans le rêve, elle demande que l'animal, si, ça fait quoi ici? On dit que c'est ta copine qui a mis ça ici depuis deux ans. Ta meilleure amie. Balle encore continue, elle arrive devant, elle voit une autre, c'est la chèvre. Dans son salon, elle, elle voit la chèvre, la dès que le arrive, arrive à côté de l'animal, C'était c'est comme la table, ou c'est la, la, la, la chaise. Ça se transforme, ça, ça, ça, ça devient la chèvre, ça sort encore de son salon. Elle dit que maman, ça, ça sort d'où? On dit que c'est ton ami là. Tata là qui est venue à la missa ici depuis deux ans. Merci, bonne journée. Vous serez choqué de voir ce que les gens ont fait sur vous. Et qu'il y en a, vous ne pouvez même pas commenter ma vidéo parce que vous, tous les, vos gens là, ils sont sur, mon, sur, mon, sur ma page. Donc, ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent vous dire. L'homme est méchant sur l'homme. Une autre encore, j'étais arrivée à Yaoundé, ça peut-être un mois et demi. Elle vient pour la consultation. Elle me dit que sa propre soeur, même père, même mère, de sang, tu la prends, elle vit chez toi depuis qu'elle a 17 ans, aujourd'hui elle a 26 ans. Tu t'occupes d'elle comme ton enfant. Après, elle commence à avoir les problèmes avec son mari. Problème, problème. Il se sépare. Je ne sais pas comment. Et Dieu expose tous les gens là. -hé. Elle tombe sur une vidéo de le téléphone de sa soeur. Je ne sais pas comment elle est tombée sur la vidéo. Dans la vidéo, sa soeur est partie. C'est chez... pour ça que vous ne devez pas amener. Ce n'est pas tout le monde que vous amenez chez moi. Si tu sais que tu es la bonne personne dans l'histoire. Et que c'est toi on t'a toujours opprimé. N'amène pas tes gens chez moi. Déjà, ils vous... connaissent quelqu'un qui m'a demandé de te faire du mal. Il ne fait pas. Je ne sauve pas les vies et pas encore tuer les gens. Elle avait amené sa petite soeur quelque part avant. Elle voit dans la vidéo sa petite soeur de travailler avec la personne chez qui elle avait envoyé au départ. Elle l'avait amenée au départ. Elle voit le papier où sa petite soeur écrit son nom à elle, le nom de son mari. Elle a mis deux flèches qui partent comme ça. Là. Et dans la vidéo, elle parlait que tu vas te séparer avec lui. Écoutez bien, oh Et c'est que quand moi, elle dit mes choses, vous dites que vous maîtrisez, non? Vous maîtrisez, non? Maîtrisez. te marie, Tu crois qu'elle est contente? Tu as au Canada? Je TikTok il y a une dame qui a raconté une fois. Bonjour Laura Merlot depuis le gang Bonjour, bonjour Edwige. Bonjour la reine d'Ena. Le lavage coûte 33 800 francs. 800 c'est mes frais de retrait. Tu envoies ton nom et ta photo par WhatsApp. Voilà les numéros là-bas. Je vais faire des lavages des amis, Les gens que les enfants qui vont composer lundi. La mardi là. Merci. Dans la vie, nous ont donné un petit, riz, un petit riz comme ça. là. Donc là, je suis là. La nourriture de m'aménager m'a manqué vraiment. Elle m'a fait tellement contente. Elle a sauté sur moi. Merci beaucoup pour les bons appétits. Maintenant, vous êtes constaté que c'est la nourriture que je mange. Et le truc, c'est que je veux que vous compreniez que les attaques que vous êtes subies, vous êtes tellement puissants. Vous êtes tellement puissants que les gens-là ne peuvent pas vous mettre à terre. Écoutez-moi bien. Parce que depuis que vous êtes petit, ils ont... Si vous connaissez le nombre de choses qu'on a fait sur vous. Si vous avez pas vous coucher à l'hôpital, que pardon, internez moi-même pour deux jours. Je ne peux pas croire qu'on est méchant comme ça sur moi. <rire> Vous que ma nuit. <rire> je suis chiche jusqu'à Je suis pas moins chiche Junior Tyson Je crois que tu t'es trompé de direct C'est pas, pas le bon direct pour toi Tu as compris Tu as compris Junior Parce que moi, je dis ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est ce pas pour tout le monde. Déjà que je suis tellement occupé. Je ne suis pas pour tout le monde. Donc, si quelqu'un... Si quelqu me, me tombe sur ma page, je ne comprends pas ce qu'il dit. Est que je ne suis pas pour lui. Il y a des personnes qui vous ont tellement touché. Tu commences un business commence un business. Dès que les gens connaissent que tu as ouvert un truc, ça tombe. Dès qu'on connaît que tu as tenté de faire les papiers pour partir quelque part, ça tombe. Dès que donc... Et tu as toujours senti ça dans ton corps. C'est un peu genre, tu as un espoir qui commence. Après, ça tombe subitement. Valérie Tagne une, Des études menées par moi. À l'instant, ont montré que si tu ne vois pas la nourriture que quelqu'un mange et tu vois seulement sa bouche remue, c'est que la nourriture là ne peut pas te charmer. Ça ne peut pas te chargner. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous charme Tu vois, ton passeport a disparu au bureau de l'immigration. <rire> ouais, vous, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a les gens qui ne dorment pas. C'est vrai que tu vas te dire « Moi, je suis qui ?» Je suis qui Tu es qui Tu ne te connais pas. Occasion okay, okay, yourself. Occasion okay, yourself. Il va vous mélanger le patois avec l'anglais. Tu as fait les papiers trois fois sans suite non mmh. hmm. On te donne le réseau hein. Le réseau ouvert. Dès que toi, tu arrives, ton papier arrive sur ça. Le réseau meurt. <rire> Blocage plus, plus. Ouais, Seigneur. Dès que ton nom entre dans le réseau, là. Oh, le, le délégué a vu le... Oh, on a fermé la route, là. Quand j'ai compris que rien dans ma vie. Ouais, remis n'a pas de frais de retrait. Tu envoies juste la somme exacte, c'est tout. Il y a pas de problème Carole Caroline, quand tu es prêt, tu fais ton lavage. En passant, ceux qui sont observés sur ma page, ne commentez pas mes directs. Si vous voyez une tante que vous avez tout douté de la de l'honnêteté de cette dame par rapport à vous, ne faites pas que la personne sache que vous êtes ici. Sachez que si les gens là pouvaient vous mettre à terre, ils l'auraient déjà fait, mais ils ne peuvent pas. Embrasse-me, tu veux la me tuer. me mmh. déconcentre papa, d'or. Le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000. Oui? Bonjour la main. Je suis en direct, j'arrive. <rire> j'arrive. Ok. Pour les enfants qui composent la semaine prochaine, je vais vous donner le... Je vais faire le lavage demain, demain dimanche. Donc, voilà la photo de l'enfant. Et une dame, l'autre jour, m'a fait le témoignage. Quand elle faisait le lavage, elle envoie la photo pour elle et pour ses deux enfants avec son mari. Je fais le lavage. La photo de sa première fille disparaît. Et je dis, mais ce n'est pas possible, ça. Ils ont les signes, elles sont les signes de blocage. Je force quand même trois ou quatre jours plus tard, quand elle fait les autres lavages, je fais pour cet enfant-là. Quand je fais, deux jours après, elle revient il me dit, euh, Valérie Tagne, si, si tu sais qu'on on te, on te voit sur la page, je n'ai pas créé ma minute autre page de Facebook pour suivre mes vidéos. Elle me dit donc, euh, cette première fille en particulier, quand je faisais le lavage, sa photo avait disparu. On voulait, elle, voulait, elle a mis son application pour, être, pour que l'enfant soit transférée dans une autre... Euh, euh, dans une autre école. Comme ça, elle peut être avec sa petite soeur. C'est plus facile pour elle qu'elle va aller chercher les deux enfants. Au lieu de partir je chercher une personne, aller chercher tout là-bas. Et elle dit que ça avait été refusé. Refusé. Donc, elle avait déjà fait appel au maire, ou quoi, quoi, quoi. Elle dit que quand il fait le lavage de l'enfant, le lendemain, on l'appelle. On lui dit que, madame, votre dossier, c'est impossible même que ça passe, et tout ça là. Donc, on appelle le lendemain du lavage, le surlendemain lendemain du lavage, on donne accès, on dit qu'on a accepté, on, on a permis, on a donné l'accès à l'école la, euh, de l'enfant. Alors qu'on avait refusé. Depuis déjà des mois qu'elle négociait, c'était catégoriquement non, non, non. Il y a encore une autre. Il fait son lavage autre jour. Et elle voulait, vous savez les gens qui sont en France qui demandent le logement là. Elle était sur une liste. On lui avait dit qu'il y avait 3000 personnes dans la liste d'attente. Devant elle. On fait son lavage. La semaine-là, son assistant, lui, l'appelle. Après le lavage, il lui dit, il y a trois personnes dans le dossier, ici. On est vivé de 3000 à 3. Hier, m'a fait le voice. Elle était contente. Hé, hey, Marie, j'ai eu la maison. Oh, j'ai eu la maison. Que Dieu te bénisse. Et Emma, franchement, elle m'a envoyé le message J'étais dans un moment où j'étais fatiguée. Il y a des jours où était fatiguée. Son message est arrivé comme ça. rappelle-toi de comment tu as aidé les gens. Elle dit, enfin, je vais avoir la maison. Enfin. Elle était contente. Oh, mon assistant m'avait dit, mon ça m'avait mon dit, ne même pas tenter de, de faire la demande parce qu'il y a trop de personnes. Dans ma région, c'est impossible. Wow, oh, wow. Oh. Et ça m'a dit, ma chérie, Pour avoir ta foi. Maintenant, voici ma théorie. Si on est parti faire quelque chose pour te bloquer, pourquoi tu crois que tu vas rester à prier seulement Je mets seulement un point d'interrogation dans ta tête. Si on est parti, on a donné 500 000 pour te bloquer, on a tué un bœuf pour te bloquer. On a tué la chèvre blanche ou rouge pour te bloquer. Pourquoi tu crois que tu vas rester à ta chambre, tu vas prier, ça va, ça va. Moi, je vous dis seulement. Moi, je ne suis qu'une petite femme qui parle. Le lavage des enfants, c'est demain. Pour les examens, là. voyez mm -hmm. bon, aussi les kits d'examen, ils sont disponibles. Bon. Et terminé. Tout ce que j'avais à dire, c'est là j'ai donné, j'ai dit. Si tu l'as envoyé, c'est pour les lavages, je vous en prie, envoyez la photo, le nom, prénom de l'enfant, ou pour vous-même, et puis le, le paiement. Tu as compris, Mimi Tu envoies le paiement aussi. Tu n'envoies pas l'argent, moi, je te conseille. Pas. Tout, on, parle on parle à côté de moi avec l'argent. Tu n'as pas envoyé l'argent, je laisse. Bonne journée. Je la mais je ne le reçois pas. Ce n'est que le lavage que je prends demain. Le lavage des enfants. Pour les consultations, laissez-moi me reposer un peu. Et voilà mon plat. Je suis de manger, ça vaut... Tu veux la cuisse de poulet. Bye bye.